Coucou mes petits chicken, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà, j'espère que vous avez passé un super bon réveillon de nouvel an, que cette année a bien commencé, du coup pas d'accident, pas de mort, on touche du bois, du pied, du fer, de tout ce que vous voulez, voilà, je vous souhaite un bon début d'année 2019, j'espère que cette année sera moins pépita pour vous, voilà, avec des projets... De la santé, de l'amour, de l'argent, de la réussite, du succès, de tout ce que vous voulez, voilà. Un peu de drama quand même parce qu'une année trop parfaite, c'est pas bon. Moi, j'ai passé un super bon réveillon de Noël et j'étais habillée comme as et c'est pour ça que j'ai remis cette tenue du coup. Je ne vous dis pas qu'après je la retège, hein, les à la machine. Donc bref, intro de 40 550 secondes pour vous dire que, bah, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire... Mes résolutions et mes non-résolutions. Voilà, je sais que Rubaba a fait ça. Mais franchement, je comptais aussi faire une vidéo comme ça. Du coup, je vais quand même la marquer, genre, « by Rubaba. Mais euh, j'avais aussi eu cette idée. Bon, elle l'a postée avant moi-même. Mais donc, euh, voilà, je vais vous dire un petit peu mes goals aussi, hein, ce que j'aimerais atteindre. Et euh, ce que, franchement, j'ai pas envie de changer. Si cette vidéo t'intéresse, reste pour la suite de la vidéo. Voilà, donc j'ai mon petit carnet. Que j'ai acheté, ainsi hein, ça m'en soupe. Côté 50 cents, c'est les bons plans, Emma. Je vous dis, je travaille là. On va commencer par une résolution, ensuite une non-résolution. Donc, si je lis, vous comprenez pourquoi. Donc, la première résolution est, je pense, la... une... un truc que tout le monde devrait aimer faire. J'aimerais beaucoup plus voyager. Voilà, franchement. C'est beaucoup trop bien voyagé. Je sais que beaucoup de gens disent ça, mais parce que c'est trop vrai. C'est la base de voyage. En 2018, j'ai fait deux voyages. J'ai été à Prague en janvier, février. Ensuite, pendant les grandes vacances, j'ai été à Malte. C'était le feu de Dieu. J'en ai fait que deux. C'est déjà très bien. Je remercie moi et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de faire ces voyages. Je me remercie aussi parce que c'est grâce à mes thunes. Mais voilà, donc cette année, je fais déjà... Je vais faire en janvier, février, parce que ce sont les vacances scolaires à l'UNIV. Je vais faire Budapest. J'ai mal à la gorge. J'espère que ça va aller dans cette vidéo. Budapest. Et ensuite, je ferai Inch'Allah. Ne me portez pas l'œil. Je croise des doigts. Croisez des doigts pour moi. Peut-être New York. Et si pas New York, ben, j'irai en vacances avec mes petites soeurs. J'aimerais beaucoup faire Amsterdam. Que je pense que ça va se faire. J'aimerais bien aller en Allemagne aussi. Pour, voir, pour acheter du Hugo Rosé. Ouais, acheter un colique. Bref. Bref, ouais. non résolution. J'aimerais, je n'arrêterai pas plutôt, je n'arrêterai pas de faire la Xara. Voilà, parce que, c'est-à-dire la malade, euh, l'enchaînement. La, la, voilà, parce que franchement, bah, je suis à l'unive et euh, bah, loin la Neuve. Et donc, c'est très malade, Xara. Tu sens nanana. Na, na, et moi, je kiffe, je suis jeune, je veux fait je ne veux pas arrêter. C'est pas mon objectif de faire la mala, Mais ça, c'est trop bien. Tu t'amuses, tu t'éclates avec tes potes. Voilà, on n'a qu'une vie. Profitez, pas dans l'excès. Mais il faut profiter. Je peux pas arrêter Il y en a c'est Ensuite, ma deuxième résolution, ce serait... Être bah, beaucoup plus assidue sur YouTube, les gars, franchement, parce que j'ai déconné l'année passée, enfin en 2018, je pense que j'ai pas posté beaucoup de vidéos. Il y avait des moments où je postais, puis je postais plus, je postais pas dans 5 mois, je pense, enfin bref. J'aimerais beaucoup plus être assidue euh, et faire donc décoller ma chaîne. Parce que ben, je pense que je, je le mérite, ok. J'ai pas une qualité de dingue, mais je pense que trouve une chouette personne. Et j'aimerais bien faire découvrir ma personnalité encore plus, faire des chouettes vidéos, des chouettes concepts, pas faire forcément comme tout le monde, mais plus dans les challenges, l'humour, le... pas faire des vidéos drôles, hein, parce que je ne saurais pas faire ça, les trucs de. Pas du tout, mais juste dans le blabla, rigoler, nanana. Je vous prépare déjà deux trois vidéos qui vont être drôles, mais il hein, faut trouver les personnes, parce qu'on est en blocus, donc c'est pas facile. Mais franchement, dès la rentrée. Pour moi qui sera février, parce que là je suis en blocus, donc c'est pas possible de tourner des vidéos avec des gens vu que j'en étudie. Franchement, dès la rentrée, en tout cas j'ai envie d'être assidue sur YouTube et kiffer avec vous. Ensuite, deuxième non-résolution, j'espère que vous voyez bien mon highlight, ça sera de pas changer de caractère, voilà. Pas changer mon attitude, pas changer mon caractère, parce que je, suis, je trouve que j'ai une bonne personnalité, je me lance pas souvent des fleurs, vous savez j'ai une bonne personnalité, donc pas tout avoir, mais au moins ce que j'ai, euh, j'aimerais bien le conserver. Je ne suis pas du tout une meuf qui va me faire aimer par tout le monde. Je reste comme je suis, je veux me faire aimer par mes amis, ceux qui m'aiment, ben, tant mieux, comme je dis toujours. Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui ont des bons goûts. Donc voilà, il faut un peu se valoriser. Je calcule les gens qui me paraissent accueillants, je calcule pas les gens que je n'ai pas Et c'est comme ça, au pire, franchement, ça fait quoi si je vous calcule pas, il a rien on dirait c'est moi qui vous paye votre loyer ou de la manger. Je comprends pas les no. Donc il me plaît à moi-même. Ensuite, ma troisième résolution, ça sera. Et j'espère, les gars, vraiment, parce qu'il serait temps, j'ai 20 ans, passé mon permis. Au moins la théorie, quoi. Au moins mon permis théorique, quoi. Franchement, franchement. Elle m'a donné 20 ans. Je sais pas qu'il y a un âge. Mais vas-y. Même ma soeur, l'a déjà passé une fois. Elle l'a raté. Mais avant, moi, mal. Même une fois, je ne l'ai pas passé, frère. 20 ans. Ce serait temps que je me bouge le huc que je franchement me donne à fond, que je me motive, mais inch, inch, franchement j'y crois, j'y crois. Ensuite, une troisième non résolution ce serait... Je n'arrêterai pas de faire mes stories de 40 000 ans sur Insta, parce qu'il y en a des fois, ils râlent, mais bon, si tu critiques et tu cliques, les gens ils râlent, des fois, ouais, tu fais des stories pendant mes secondes, le lendemain tu parles d'un truc, ils connaissent tout, ils connaissent ma vie, ils ont tout écouté, ils ont tout vu, limite, -ils qui me racontent les détails, des détails. Les détails. Donc oui, ok, je fais des longues stories. Des fois, j'en fais pas, des fois, je fais. Puis quand je fais des sondages, sondages, lesquels les sondages, les gars, j'arrête mes stories, on me dit non à 99%. Donc voilà, je sais que voilà, euh, les haters continueront à regarder ma okay. critique. Mais franchement, j'ai pas envie d'arrêter de faire mes stories. J'avais raconter ma vie. J'aime bien euh, filmer comme ça. J'arrêterai peut-être une fois, je ferai peut-être une pause en mode une semaine sans filmer tout. Ce serait bon, un bon challenge. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. Ensuite, ma bah, quatrième résolution, c'est faire au moins un festival cette année. Voilà, euh, j'ai envie de faire un festival. Que ce soit Dour et Ardente ou Tomorrowland. On va descendre. Tomorrowland, est un peu trop haut pour moi. Mais bon, rien n'est impossible dans la vie. Why not Qui sait euh, Ensuite, euh, j'arrêterai pas de me faire plaisir. Voilà, parce que je dépense énormément. Je suis très dépensière. Je suis très dépensière comme eux. Je dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je travaille aussi beaucoup pour pouvoir m'acheter ce que je veux parce que je suis pas du tout euh, riche, je suis pas avec une cuillère en or de la bouche, j'aurais bien aimé, mais voilà, et je, mais je dépense trop. Mais je me dis, frites, t'as qu'une vie, ok, tant que je ne me retrouve pas dans la déche tant que j'ai payé mon loyer, tant que j'ai quand même un petit de -de côté, ben je peux continuer à me faire plaisir, c'est quoi me faire plaisir, les fringues, la bouffe, la bouffe, c'est même parce c'est d'abord la bouffe puis les fringues, que je craque les sushis, 15 euros, les nouilles de la chinoise. Pfff. Cette vie, cette vie de malade, cette vie de riche, de fausse riche, là. Je, arrêter, je voudrais arrêter. Bah, ça me plaît trop, donc je crois que je vais continuer. Ensuite, une, de, une autre résolution. Moi, je... Bref, bah, la sixième résolution, ce serait dépenser moins que j'ai mis. Dépenser moins et quand même mettre des sous de côté. Je, sais que je me contredis, mais il faut quand même que je dépense moins parce que j'abuse. Et j'aimerais mettre des sous de côté parce que bah, pour mon avenir, je peux déjà avoir un petit truc de côté, tu vois parce que enfin, tu termines tes études t'as même pas 1000 euros dans ton compte épargne y a quoi c'est comment tu restes t'as d'abord ok tu commences à travailler mais si tu trouves pas le travail directement y a quoi t'as plus les aides t'as plus t'as pas la loge t'as plus enfin tu vois c'est choses la dernière non résolution ben c'est un peu con mais c'est drôle ben j'aimerais bien J'arrêterai pas d'avoir la flemme parce que voilà c'est flemme vie je suis connue pour ça frif paresseuse depuis que je suis petite on m'appelle la marmotte je passe mon temps à dormir mais voilà j'aimerais je vais pas arrêter d'avoir la flemme parce que parce que c'est moi j'ai la flemme frif j'ai la flemme Rion, flemme, flemme, flemme, flemme, flemme vive, flemme, flemme, flemme Ensuite, il manque plus que des résolutions, voilà, parce qu'on a terminé avec les non-résolutions. Deuxième résolution, j'aimerais même m'acheter une caméra, voilà, et faire, donc, et faire pourquoi pas, des shootings photos dans l'année, parce que j'aimerais bien rendre mon Instagram beaucoup plus beau, plus plus bien, quoi, tu vois. Et j'aimerais du coup, que un professionnel me fasse des shootings, quoi, ou même moi, avec mes potes, quoi parce que moi, je prends bien les photos aux gens, mais on ne sait pas me prendre en photo, c'est abusé. Alors, c'est moi qui suis en mode pourrie, mais c'est un truc de malade. Ils ne savent pas prendre des photos. Ça me casse les rouignols Donc, j'aimerais bien me faire un vrai shooting au moins une fois cette année 2019. Et euh, m'acheter une caméra pour ben, les vidéos YouTube aussi qui fait des bonnes photos. Parce que ben, je trouve que mon GSM ne fait pas des photos d'hyper bonne qualité. faut voir, voilà. Donnez-moi de la YouTube money un peu. Là, c'est quoi, saut comment Donnez-moi un peu d'argent. Donnez-moi des vues. Faites-moi des partenariats pour que je puisse m'acheter une caméra. Et go. De cette année, ce serait d'avoir un lapin. Les gars, je suis en train de saucer mes parents. Avec ça, ils veulent pas. Mais j'aimerais trop m'acheter mon lapin. Oui, j'ai un code. Oui, je pourrais le mettre là. Mais le week-end, quand je rentre chez moi, on fait comment, en fait Je ne pas laisser mon lapin là tout seul, tu vois J'avais de la vie suivant la lapin. C'est pour avoir tout un moment, mon petit nous Je l'appellerai Kirikou Non, je rigole. Mais j'ai trop envie d'avoir un petit lapinou. Et voilà Inch'Allah, croiser les... Ça, c'est... Peut-être plus faisable, je suis en train de s'occuper mes parents, on verra. Suite euh... ouais, Franchement, résolution, faire gaffe à mon alimentation, les gars. Faut que je fasse gaffe, faut que je mange beaucoup plus sainement. Voilà, parce que ça va pas... Vous allez me dire, ouais, mais t'es masse, ouais, mais mon bidou, tu l'as vu, mon bidou Mais bourre, là, là tu t'assois tu vas me dire, oh, c'est mal la Non Alors, Avant plat, t'assois t'as pas de graisse qui remonte, qui font des étages et tout. Moi, je veux avoir un plat, vraiment. Et ça, c'est un de mes objectifs, faut que je fasse le sport au Q2, je me fasse abdos fessiers Abdoficie, parce que j'ai envie d'avoir un petit boule, quand même, un peu rebondi, parce que je ne suis pas un gros boule, donc je n'aurai pas le boule de taille ni de Mais au moins, vraiment, tu vois, tu vois et, euh, et avoir un vent bon plat. Parce que, franchement, euh, pour l'été, si je te jure que si je continue comme ça, en été, je me mets pas mal de bain, parce que, franchement, je commence à être complexée et je n'ai jamais été complexée de mon ventre. Et ça ne va pas commencer, d'accord Parce que j'aime bien, en été, je jamais de problème, ça commence, euh, que je sois complexée de mon ventre, et avec tous mes complexes que j'ai, enfin c'est bon quoi voilà, je vis plus je te le dis je vis plus j'aimerais avoir le corps de Kendall Jenner c'est mon idéal quoi les mains comme ça des jambes et le, elle a quand même un petit boule qui lui va trop bien elle est parfaite cette meuf parfaite selon moi of course et ensuite enfin mais j'aimerais bien ma dernière résolution c'est continuer d'être proche de mes proches proche de mes potes qui fait ma vie être heureuse amoureuse en santé euh, avec de l'argent Faire réussir mes projets, accomplir mes projets, voilà. Et franchement, euh, que mes proches aient une bonne santé, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Moi aussi, d'avoir une bonne santé. Et voilà, les petits amis, et que vous, ma communauté, vous soyez aussi heureux que vous kiffiez. Et qu'on kiffe tous ensemble. Voilà, un petit chicken. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un petit peu longue, mais bon, voilà. Je vous ai vraiment dit sincèrement ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Sans courage, on se donne des bonnes ondes, des bonnes ondes. Good vibes, donnez-moi des good vibes, je vous donne des good vibes. Bref, petit gros bisous, la mif. Bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.